Ça s'est bien passé, euh, le début de l'échauffement était vraiment super dur ce matin parce que j'avais l'impression de ne pas avoir bien récupéré d'hier. Euh, je me sentais avec euh, pas beaucoup de jus, du coup euh, j'ai pris le temps de faire un long échauffement avec euh, beaucoup d'accélération très progressive et ça m'a permis d'être euh, bien au départ et de pouvoir partir assez vite sur mon rythme. De faire abstraction des petites jeunes qui font des super starts euh, à bloc. et euh, Ouais, J'étais dans mon rythme tout du long avec personne au coude à coude, donc ça a été confortable et j'ai pu euh, faire une belle verticale jusqu'au sommet. Oh, putain, ouais, c'est trop bien, enfin... Et bah, écoute, je partais sans grandes intentions parce que... C'est vrai qu'avec le return dans les jambes hier, j'en ai, ai bien... J'étais quand même bien fatiguée sur la fin et du coup bah, là, je me suis dit bon... La stratégie c'est de ne pas partir trop vite, se mettre rapidement dans des bons skis et puis voir si ça tient euh, en haut. Et du coup c'est ce que j'ai fait et à la fin bah, j'ai vraiment pris sur moi pour, euh, pour accélérer, essayer de faire un sprint euh, bah, à, la, à la fin. Donc euh, bon ça, ça a fait, donc euh, c'est le deuxième podium en VR sur une Coupe du Monde et je suis trop contente. Les conditions sont pas faciles là aujourd'hui. mais C'était une belle course. Le parcours était sympa, assez court, plus court que d'habitude, je sais pas, on doit mettre 20 minutes environ. Et euh, ça fait que c'était très rapide, euh, la pente très raide au début et puis, euh, quelques variations de pente aussi à la fin. Vraiment une course intéressante, je suis très content de la troisième place. Euh, voilà, J'avais à cœur de faire un podium avant la fin de saison encore. Et puis, euh, alors rien n'est fait, je pense que je reprends encore un peu des points aujourd'hui. Je vais tout donner sur le sprint en espérant euh, en espérant me euh, rapprocher le plus possible de Boscati ou même le, le dépasser, mais ça risque d'être compliqué, il y a quand même pas mal d'avance. On va voir, c'est pas fini tout arriver en quoi. Bah, plutôt pas mal, c'était quand même une course assez raide et difficile. Sur euh, une bonne partie là, on était tous les trois à la bagarre. Après, j'ai réussi à m'accrocher derrière Thomas, mais au euh, bout d'un moment, j'ai lâché. Du coup, j'étais avec Robin derrière à la bagarre jusqu'à la fin et j'ai réussi à bien faire glisser et à récupérer du temps un peu sur la fin de parcours.